It's it's time to to welcome our special guest for this morning. It's a great pleasure to welcome Maëlle Besson, who is the Head of Sports at Worldwide Fund uh, France. Maëlle will be speaking in French, so if you want to switch channel, please feel free to, to do it now if you need to do so. Maëlle, bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Merci de, de prendre le temps d'ouvrir de, cette deuxième matinée de, de la conférence. Merci beaucoup. C'est un honneur pour moi aussi hein, d'être présent. Je, je suis depuis des années sur Frider et, et, et mon inspire. Donc, euh, ravi de pouvoir être là à vos côtés. Euh, donc, euh, je commence du coup. Euh, si je dois partager ma vision, parce que c'est un peu ce qui m'était demandé, de partager ma vision de, de, sur le, les, le sujet du sport environnement, pour moi, à chaque fois, je, je réfléchis selon trois, trois sous-sujets ou trois axes. Il y a évidemment l'impact du sport sur le climat, ça a été beaucoup, enfin, sur le climat, sur l'environnement. Ça a été beaucoup abordé, abordé hier. Il y a aussi évidemment l'impact des, des conséquences du dérèglement climatique, de la perte de biodiversité sur le sport. Et, et ça a des conséquences des fois qu'on ne mesure pas bien ou qu'on réduit à l'impact de, de, de, de, de la chute du taux d'enneigement. Et puis après, il y a un axe qui, qui est de plus en plus développé et dont on a parlé, c'est quelle contribution le sport peut avoir sur ces sujets-là. Euh, donc, j'ai commencé pour, euh, juste par le, le, le côté euh, impact des conséquences euh, des, euh, du climat et, du, euh, et de la perte de l'université sur le sport. Souvent, euh, ce que je disais, on, on, on, on le regarde et on le met en avant euh, par le, le manque d'enneigement et, euh, et, euh, et euh, l'impact que ça peut avoir sur les sports de montagne. Et c'est normal parce que c'est les plus spectaculaires, parce qu'en montagne, on a... Un, conséquences du dérèglement climatique plus important que ce qu'on peut avoir en pleine. Euh, donc, euh, donc voilà, mais il faut avoir en tête que ces conséquences euh, vont être euh, vont impacter directement euh, la pratique sportive de manière plus largement. Donc il y a évidemment euh, la montée des températures. On va avoir un nombre de jours supplémentaires euh, par an assez conséquent où les températures vont dépasser euh, les 32 degrés et qui vont du coup euh, réduire notre possibilité de pratiquer le sport euh, en plus, euh, si on parle du running, des euh, pratiques euh, en, en ville qui, euh, qui avec des effets d'îlots de, de, de chaleur euh, qui peuvent être assez importants. Et euh, donc, il y a évidemment la montée des températures, la montée des températures qui ont une conséquence aussi sur la pratique en gymnase. Hein, nos, nos, nos infrastructures sportives sont quand même plutôt vieillissantes en France euh, et euh, on on va avoir une vraie problématique d'adaptation si on veut pouvoir continuer à pratiquer dans un certain confort dans nos, dans nos infrastructures sportives. Il y a évidemment la montée des eaux sur le littoral, mais ça c'est un sujet que vous connaissez bien, et, le, et la modification des traits de côte, et des sites de pratique qui, qui peuvent avoir un, un, un gros impact euh, il y a aussi ben, la montée de température et les, les, la multiplication des, des périodes de canicule de chaud vont impacter aussi euh, ben, tous les, les, les gazons euh, les gazons sportifs il euh, faut savoir qu'on a 40 000 stades en engazonnées en France et euh, au bout de 2-3 de jours euh, de canicule ben, le le le gazon est en, est en, danger, de, en danger de mort, hein. c'est eh en, en, en vraie euh, vrai difficulté euh, et il euh, n'y a pas 36 manières de le, de le rafraîchir, euh, souvent c'est avec de l'arrosage et en général les périodes de canicule s'accompagnent de périodes de sécheresse, donc la question de l'accès la, de la, de la, de à l'eau et de l'accaparement la, de l'eau dans des périodes de sécheresse pour arroser des stades va se poser de plus en plus. Euh, donc, voilà, ça fait euh, et, et, évidemment, euh, je pense qu'on pourrait parler aussi euh, de l'impact euh, des dérèglements sur, euh, sur les sports d'eau vive. Donc, ça fait, euh, ça fait plusieurs impacts directs des dérèglements. Et puis, après, on peut avoir des impacts un peu, un peu, moins, di un peu moins directs, euh, un peu plus indirects, mais euh, qui, sont, euh, qui risquent d'être un peu importants. C'est-à-dire que les, les, les dérèglements climatiques, les pertes de biodiversité vont augmenter des... des il y a des tensions sur, sur ben, l'eau potable, sur l'agriculture, sur des zones habitables dans le monde. Et on a sorti il y a quelques années un, un rapport sur l'impact du dérèglement climatique sur la sécurité et la stabilité d'un pays, et notamment de la France. Donc ça peut avoir des conséquences. Et quand il y a une instabilité dans un, dans un pays, euh, ben, le, le, la pratique sportive peut en, en, en être passée secondaire, en tout cas. Et, et, et la situation dans laquelle on est, il faut le rappeler, c'est-à-dire que les zoonoses, alors je ne dis pas spécifiquement pour celle-ci, le Covid-19, mais les 50 des zoonoses sont, sont en, en grande partie dues à la perte de biodiversité qui augmente la, la, la, la cohabitation ou la, la proximité entre des espèces complètement sauvages et, et l'activité humaine. Et, et ce qui favorise du coup euh, des, des passages de maladies. Donc, euh, il faut le faire, 50% des, euh, des, des zoonoses sont dues à la, à la, en grande partie à la perte de biodiversité. Donc, euh, c'est des conséquences indirectes, mais on a un exemple aujourd'hui qui peuvent avoir des impacts assez importants euh, sur le sport. Donc, euh, on, on l'a dit plein de fois, le sport est profondément lié à notre impact environnemental, à notre euh, environnement. Euh, et on n'aura pas de, de, de pratique sportive sans... Euh, sans euh, sans avoir un environnement à peu près, et des climats à peu près stables, sains et, et durable. En, donc ensuite, le sujet qui a été beaucoup aussi abordé hier, c'est l'impact du sport sur le climat. Euh, moi, je vois, euh, évidemment, on a parlé du transport, et c'est un, euh, un enjeu phare. Euh, évidemment, les, tout ce qui est achat, resourcing. Euh, je pense qu'il y a un sujet qu'on a moins creusé actuellement, pour le moment, mais c'est tout l'impact du numérique. Euh, qui peut être euh, important, euh, notamment dans le spectacle sportif. Qui, euh, on aurait tout intérêt à s'y intéresser à un moment de son développement, où on est en train de le développer à tout va, euh, d'avoir euh, un développement maîtrisé euh, et pas se poser la question une fois qu'on a institué des, des, des habitudes, des, euh, des modes de fonctionnement. Sur l'impact du, euh, du... Vous m'arrêtez si je suis trop long. Allez-y, allez-y, c'est passionnant. Sur l'impact du, euh, du sport sur l'environnement, euh, pour moi, y a, y a, je vois une tendance. Euh, je vois une tendance, c'est-à-dire qu'il y a toujours des, des acteurs, que ce soit sportifs ou non sportifs d'ailleurs, euh, qui euh, ne s'en préoccupent pas encore complètement, mais ça devient une minorité. Ça devient, on remarque quand un événement ne met plus en place de tri sélectif. -à -dire qu Il y a quelques années, on le remarquait s'il le mettait. Euh, donc, ça devient une norme. Euh, un peu une, une norme, mais on est encore sur une, une généralisation, enfin une, une norme de prendre ce sujet-là par, euh, on prend le modèle de notre sport, de notre compétition, de notre discipline, et on voit tout ce qu'on peut réduire comme impact. Je pense qu'il faut aller assez vite, et il y a quelques acteurs qui sont là-dedans, et ben, Paris 2024, dans nos travaux, dans la, dans, la, dans la construction même du concept de Paris 2024, on est allé vers ça, c'est comment on, on, on, on fait de l'enjeu environnemental un impératif, il faut être aligné avec l'accord de Paris, il faut être... comment on construit un événement qui, euh, ou une activité qui euh, est compatible et à la hauteur des enjeux. Comment on est encore à réduire et à essayer de mettre des panneaux solaires sur un, un gymnase qui, qui est mal isolé, euh, sur… Euh, euh, il va falloir qu'on arrive à, à, à monter d'un gap et, et, et, et d'être, euh, de développer des disciplines et des modes d'organisation qui soient à la hauteur des enjeux environnementaux. Et ça, quand on reprend les sujets transport, euh, achat numérique, ça veut dire remettre en question un peu des fondamentaux euh, et euh, bah, peut-être que euh, le, le, le principe euh, de l'événement international ou la rencontre des peuples, elle doit se faire différemment. Euh, où euh, elle peut aussi ne pas forcément se faire euh, de manière euh, ultra généralisée. En tout cas, il y, des, il y a des enjeux et des challenges pour le sport assez, euh, assez euh, existentiels et importants. Le troisième point euh, qu on, qu on, sur lequel moi j'essaye d'avoir de, de, de, quand je travaille sur, sur ce sujet-là, euh, c'est euh, quelle contribution du sport euh, et Souvent, euh, la, la, la, la, la, la contribution du sport aux enjeux environnementaux euh, n'est ne, pas bénéfique en soi. Euh, et ça, pour moi, il faut avoir deux notions en tête. Un, hein. c'est que la contribution du sport aux enjeux environnementaux et donc aux projets de société dans lesquels on, on, on, veut, une, on, on veut avoir un, un environnement. sain hein. euh, peut se penser que de manière globale. Et là-dessus, je trouve intéressant l'avis de l'ADEME sur la neutralité carbone, qui rappelle qu'une neutralité carbone n'a de pertinence que si elle est pensée au niveau mondial et intersectoriel et au niveau pays. Et que quand on réfléchit sur une neutralité que sur une structure, ça a des effets très pervers et que ce n'est pas forcément le, le, la, la meilleure des options. Et ça, du coup, dans la contribution que le sport, qu'une instance sportive peut avoir à la transition écologique ou aux enjeux environnementaux, il faut l'avoir en tête que ce n'est pas juste sur son périmètre de responsabilité, c'est vraiment comment on faire Et le deuxième élément qui est indispensable à avoir, c'est le facteur comportement humain. On n'est absolument pas rationnel en tant qu'individu. On est profondément irrationnel dans nos choix, dans nos décisions, dans nos actions. Euh, et, et, et, et ça, il faut, faut vraiment euh, l'intégrer. Le sport euh, l'intègre énormément euh, et c'est euh, pour ça qu'il y a autant de sponsoring sportif. C'est bien parce que ça influence des comportements, ça influence. Donc il y a un vrai pouvoir euh, du sport à influencer et c'est tout ce qui, qui, euh, qui était mis en avant hier le euh, pouvoir de l'exemplarité, de la sensibilisation et tout ça. Mais alors, du coup, Yves, à mon sens, euh, la contribution euh, du sport, et, euh, il faut, euh, il faut la, la voir dans son organisation un peu de manière euh, globale. C'est-à-dire qu'en fait, il faut, faut penser, euh, à mon sens, quel, euh, quel idéaux de pratique et de consommation on promeut à travers son spectacle sportif, sa discipline, son événement sportif. C'est-à-dire que réduire son empreinte sur un événement, en continuant à mettre en avant euh, certains sponsors, certains, euh, certains comportements de transport aérien euh, un peu partout, euh, certaines belles images dans les publicités de running dans le désert de, ça ou de surf à l'autre bout du monde, ça continue à construire un idéal de pratique qui est, euh, qui est euh, antinomique avec... Euh, avec nos, nos, nos, nos enjeux. Et, et là, à mon avis, c'est dans ce sens où je dis que le sport peut avoir une contribution négative ou positive sur ces enjeux-là. Et, et c'est un gros challenge, à mon sens, qui, qui s'ouvre aux, aux acteurs du sport et aux, aux sportifs. C'est comment on arrive à avoir une cohérence sur... sur une cohérence et une, une construction d'un un, oui, un idéal de pratique, d'un modèle de pratique qui est, qui est un peu plus virtuel, vertueux, mais ça veut dire abandonner certaines choses qui nous aient rêvé. est rêvé. Ça ne veut dire pas abandonner des choses qui nous font rêver, ça veut dire rêver d'autres choses. Et ensuite, donc ça c'est pour le côté sensibilisation, transformation et comportement. Euh, évidemment, il y a l'innovation euh, et, et toute la, la plateforme de, de, de surf Rider, le côté, euh, comment on arrive à généraliser euh, à Généraliser des bonnes expériences et, et comment on diffuse les, les bonnes pratiques, ça c'est important. Puis ensuite, dans mon les, sens, les, les, dans, dans la transition écologique ou dans les politiques publiques, la politique de manière générale, il y a, il y a, il y a, il y a plusieurs leviers bon, l'innovation dans la vie, la sensibilisation, la transformation du comportement, mais il y a la réglementation et la finance. Souvent, on le remet en responsabilité au gouvernement. À mon sens, les acteurs du sport ont tout, un, tout intérêt à, à s'emparer se, à de ces leviers-là. Euh, la finance euh, et euh, l'éco-conditionnalité des, des aides financières ne peuvent, peuvent être aussi des conditionnalités des, des sponsors. Et, euh, et les sponsors ont une responsabilité euh, d'exigence vis-à-vis, à mon sens, de ceux qui sponsorisent et, et, et doivent aller vers, vers une influence euh, là-dessus. Et puis la réglementation... Euh, la réglementation, les règlements sportifs, les fédérations internationales, euh, les, euh, les acteurs un peu, un peu majeurs qui ont façonné une discipline euh, ont un rôle primordial à jouer pour à minima enlever dans la réglementation ce qui peut freiner l'innovation pour les enjeux environnementaux et, euh, et au mieux, imposer des euh, des actions et ce qu'on essaye à faire à chaque fois aux côtés du, au côté du WWF, dans les partenariats avec le du Mont Blanc, avec la ligue du football pro, avec c'est de, de voir comment ces acteurs-là peuvent, dans leur règlement sportif, dans leur euh, règlement d'adhésion euh, à, euh, à leur essence ou alors dans leur, dans, leur, dans leur série de courses, comment elles peuvent imposer aussi des, euh, des contraintes environnementales euh, et, et, et comment ben. Une, une course phare peut dire bah, si vous voulez être qualitative pour nous, il faut euh, supprimer le passage unique et ça, il y a une responsabilité qu'il faut que les acteurs du sport, on arrête d'envoyer de, de, de, de, de, enfin, de, de se décharger sur la réglementation gouvernementale enfin, étatique euh, et, et il y a une responsabilité, une contribution en tout cas ultra importante que les acteurs du sport peuvent avoir non. sur ces sujets-là j'espère oui. que je n'ai pas été trop long et qu'à peu près les... Euh, merci Maël. Il euh, y a une petite question qui est remontée. Je ne sais pas si euh, Yann peut, peut nous la poser. Il y a une question qui, a été, euh, qui nous a été adressée par Philippe duperex Oui ouais, Maëlle, bah, je vais la poser en français aussi comme ça, ça sera, ça sera <rire> parfait, ouais. j'en profite. C est, c est, c est -là, je ne la vois pas dans le chat. Il euh, euh, y a une question de, de Philippe, il demande, tu as mentionné l'aspect la, euh, digital et numérique euh, du, de la problématique. Est-ce que, est que tu peux développer un peu, euh, toi, ta vision sur, euh, sur, sur cette problématique-là En quelques mots, pardon. Oui, euh, alors malheureusement, je ne suis pas un expert euh, du, du numérique responsable, donc je vais pas me risquer à, à, à, à prôner des, des recommandations. Euh, ce qui est important, c'est de regarder dès maintenant, dès le développement de ce... Parce qu'on passe tout en ce moment par le numérique, on multiplie les streamings, on multiplie... Et ça, c'est un, un impact. Donc, je ne saurais pas dire... Euh, Est-ce qu'il faut euh, limiter le streaming Est-ce qu'il faut euh, développer des, euh, des, euh, des serveurs, des, euh, des modes de consommation plus éco-responsables Certainement, il y a les deux. Euh, mais, euh, mais ce qui est important, c'est de se poser la question dès le départ pour développer. C'est toujours plus facile de développer en prenant cette contrainte dès le départ qu'une fois qu'on est lancé dans un développement à tout va du numérique et du streaming, euh, de, de, de penser comment on peut revenir en arrière, plutôt comme le transport aérien. On sur l'internalisation du sport et la multiplication des événements internationaux, et puis maintenant, on va revenir en arrière, c'est compliqué. Donc euh, ce que je dis, malheureusement, je ne suis pas expert en, en numérique responsable, mais euh, ce que je dis, c'est euh, ayons euh, dès le départ dans le développement, bon, même si c'est un peu tard, c'est déjà bien développé, euh, ce regard-là. Merci beaucoup, Maël uh, Thank you so much. Thank you for your insight. It was actually very interesting. So many things that you said, we will try to develop them um, this morning with all the panelists. Thank you, merci beaucoup, Maëlle. Uh, you can guys switch back to English or French. I don't know the channel you, you're using. Uh, let's have a look at uh, Mara's drawing this morning. Wow, yeah, the challenges are huge. We're gonna... Come back in a few seconds with the first round table of this morning and we will talk about the commitments of the stakeholders to reduce the carbon impact so just a few seconds if you want to tweet about the the conference please use the, the hashtag #Greensports, so that we create a huge community see you in a second